J'aime bien dire que j'ai été payé en, en réseau, en estime, en légitimité et, et d'ailleurs ça m'a par exemple permis euh, carrément de donner des cours à la faculté. Donc c'est, j'ai pas été rémunéré en euros mais finalement euh, sur le long terme à mon avis ça m'a servi. On fait des choses qui nous paraissent avoir du sens et au pire ça marche, au pire ça nous revient en positif. J'ai pas de religion mais je crois beaucoup au karma et en tout cas, j'ai pu vérifier qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de bons retours euh, là-dessus. Moi, je pars du principe que tout le monde peut être d'accord euh, sur le principe qu'effectivement, jardiner c'est cool, euh, c'est écologique, c'est économique parce que ça évite d'aller faire les courses. Euh, ça permet de savoir euh, ce, ce qui rentre dans notre corps quand même et puis en plus c'est agréable, ça détend, c'est social parce qu'on peut jardiner à plusieurs donc typiquement un agriculteur peut être d'accord avec euh, quelqu'un euh, d'un du, quartier populaire en précarité et donc c'est ça le pari, c'est que en fait, euh, les le bon sens des alternatives et l'enjeu de l'époque font qu'on peut réunir sur des, des enjeux communs comme ça retour de voyage, j'avais l'envie d'être utile, d'avoir une utilité sociale, de rendre un peu au monde ben, ce que des centaines de personnes ont pris le temps de m'apprendre. Et euh, quitte à militer, je voulais être plutôt du côté euh, des solutions. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est l'envie d'être utile et d'être du côté des solutions. Donc euh, déjà, d'être entouré de gens positifs qui sont plus sur, euh, sur comment qu'on fait quoi, en gros, plutôt que bah, sur bah, « oui, le système est pourri ».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 Pour faire un peu euh, l'opposé de Nuit debout, c'est-à-dire que Nuit debout c'était génial, c'était politique, mais en fait, pourquoi les citoyens se sont pas reconnus dans Nuit debout La parole était peut-être pas libre sur euh, sur la place, et puis mine de rien, bah, devoir s'asseoir par terre euh, quand il fait froid ou, enfin, tout le monde peut pas faire ça non plus. Moi je comprends leur positionnement parce qu'on peut pas euh, créer le nouveau monde avec la permission de l'ancien monde. Les autorités en place, elles ont aucun intérêt à ce que l'alternative se déploie parce que du coup, ça délégitimerait euh, leur, leur place, leur euh, légitimité institutionnelle. Bah, C'est qu'il y a une hypocrisie politique parce que euh, dans les alternatives, dans l'écologie, il y a des millions d'euros qui tournent. Euh, il a fallu que ce soit quelqu'un comme moi au RSA euh, qui euh, commence à faire une compilation de ce qui existe sur le territoire. Alors que pourtant, il y a un besoin qui est reconnu par tous, mais les, les, les moyens suivent pas. Alors que dans les discours politiques, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, il y a une urgence climatique. Il y a le besoin euh, de conscientiser les citoyens, il y a le besoin de faire circuler l'information. Mais dans les faits, ben, effectivement, euh, Alternativa, euh, sur, le pro, sur le village des Alternatives, on n'avait pas eu une seule chaise de la part de la mairie, de la métropole. Euh, après, il y a eu une reconnaissance euh, sur le tard, sur les années suivantes. Euh, voilà, moi aujourd'hui, euh, j'essaie de trouver un emploi, c'est difficile. Euh, alors que à mon avis, euh, j'ai des savoirs qui sont utiles pour la communauté.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 Et donc si on veut dépasser euh, ça, cette, euh, cette, euh, ce plafond de verre, il faut aller vers le grand public. Et entre autres, ben, oui, vers les, vers les quartiers populaires, parce que c'est une population qui, mine de rien, est encore éloignée des, des alternatives, alors qu'elle devrait être au front, au premier plan, parce qu'elle est la première victime du système capitaliste qui, euh, qui crée des inégalités sociales. Et, et malheureusement, aujourd'hui, il y, y a quand même cet écart. Donc, euh, pourquoi il y a cet écart À nous, enfin, quand je dis nous, c'est... Oui, les militants des, des alternatives. À nous d'aller vers euh, ces quartiers populaires, à nous d'aller vers aussi les campagnes. Aujourd'hui, il y a la Maison de la, de la Démocratie à Montpellier. Bah, nous, on a essayé d'y aller, hein, mais elle nous était, on n'était pas les bienvenus, quoi. Et pareil, quand je suis allé voir euh, la métropole de Montpellier avec mon guide des alternatives et m'ont dit que c'était génial comme initiative, par contre qu'il fallait supprimer ça, ça, ça, ça parce que ça rentrait pas dans leurs critères. Le nouveau monde est déjà là, il n'y a même pas besoin de, de l'inventer, quoi faut juste le pousser, c'est-à-dire le communiquer, le, le faire connaître, plutôt que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 Euh, sur les alternatives et les solutions écologiques, sociales, politiques. Enfin, on n'a pas besoin de gens spécialisés, on a besoin au contraire d'intelligence multiple, de personnes qui lient les choses entre elles et qui répondent à la complexité de notre époque. Quoi. Parce qu'aujourd'hui tout est lié et donc on a, on a besoin comme ça de, de mettre en valeur les interactions entre chaque domaine. Aux personnes qui voudraient suivre un peu le même chemin, c'est utile socialement, donc ça, ça paye en bonheur, et puis euh, c'est utile professionnellement aussi. En fait, c'est comme un diplôme, ça dépend ce que vous en faites. Euh, vous pouvez militer des années, mais si vous n'y trouvez pas le sens ou si vous ne faites pas le lien avec les enjeux de notre époque, au final, il ben, n'y aura pas tant d'opportunités, parce que euh, vous vous serez enfermé dans une niche... citoyens, euh, principalement des anciens nuits debout, mais qui étaient plutôt du côté euh, modéré, citoyenniste et qui du coup euh, se sont pas reconnus dans le côté critique, dans le côté euh, action radicale des fois de, de Nuit Debout. Je pense que déjà les... j'ai fait deux tours du monde en fait et ces voyages euh, ont franchement changé ma vie, ont changé qui je suis. Et ceci complété à mon cursus de développement social et de sociologie, en fait j'ai découvert à quel point j'étais le produit de mon environnement, et à quel point, c'est dur à dire, mais tout mon entourage euh, de mon enfance et de ma famille et de mes amis était euh, un euh, vict... enfin, produit de leur environnement, et qu'au final, on décidait pas grand-chose dans nos vies. Même ce qu'on pense penser, en fait, il y a des gens qui réfléchissent à ce qu'on devrait penser. Et donc, euh, voilà, l'opinion publique est travaillée. Disons que, pour faire simple, si nous on fait rien, la prochaine génération n'aura plus le choix. Et rien que pour ça, en fait, on n'a juste pas le choix, d'un point de vue moral.